Nous, euh, lutter contre la vie chère, pour le pouvoir d'achat et pour l'égalité des citoyens, c'est aussi l'égalité de tous, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine, c'est lutter contre le racisme, l'antisémitisme, nous avons... Un, un volet important sur cette question-là, et je suis très attaché à ce que l'on puisse d'ailleurs rendre inéligibles celles et ceux qui sont condamnés pour racisme et pour antisémitisme, c'est aussi lutter contre toute forme de discrimination liée à son handicap, et euh, nous mettrons tout de suite en place, dans les trois premiers mois, une loi garantissant l'individualisation de l'allocation adulte handicapé, comme le réclament toutes les associations, et que ce gouvernement n'a pas voulu mettre en œuvre. Ce sera fait Immédiat immédiatement. Voilà rapidement les quelques euh, objets.